Aujourd'hui le 16 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'aviation et l'artillerie de l'armée du district militaire occidental ont vaincu des unités de la 92e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et de la 103e brigade de défense territoriale. Dans les zones des colonies de Sankovka et Brestovo et dans la région de Kharkiv, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et trois véhicules ont été détruits. Dans la direction de Kranolimansky, des unités d'artillerie du district militaire central, lors de la destruction par le feu d'accumulation de main-d'œuvre de la 95e brigade d'assaut aéroportée et de la 125e brigade de défense territoriale des forces armées d'Ukraine dans les régions des colonies de Srebryanka et Terni de la République populaire de Donetsk, a détruit plus de 75 militaires ukrainiens, 3 chars, 5 véhicules de combat blindés et une camionnette. Dans la direction de Donetsk, les unités du district militaire sud, en coopération avec les unités des forces aéroportées, poursuivent les opérations offensives. Dans la journée, plus de 50 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes et huit véhicules ont été détruits dans cette direction. Dans la direction sud-donetsk, des unités du district militaire oriental ont infligé une défaite complexe à la 65e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Stepovry, Région de Zaporozhye et à la 108e Brigade de Défense Territoriale dans le domaine de la colonie de Novoselka de la République populaire de Donetsk. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et deux camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont frappé un entrepôt d'armes. D'équipements militaires et spéciaux des forces armées ukrainiennes près de la colonie de Krasnilimont du peuple de Donetsk République un hangar avec du matériel militaire du 9e Régiment Spécial de la Garde Nationale d'Ukraine à proximité de la colonie de Melokatrinovka, région de Zaporozhye, ainsi que 79 unités d'artillerie en position de tir, de la main-d'œuvre et du matériel militaire dans le 101e district. Au cours du combat de contre-batterie, les éléments suivants ont été détruits dans la journée. Le véhicule de combat ukrainien MLRS Grad et l'objet de A36S b dans la région du village d'Avdivka de la République Populaire de Donetsk. Obusier des 30 près du village d'Antonovka, République populaire de Donetsk. Obusier de A65 Mstabé et Obusier automoteur de Estroakassia, dans les zones des colonies noy et rokovo, région de au Obusier automoteur de Esavosdika, près du village d'Izanernois, région de Kherson. En outre, deux radars de contre-batterie de fabrication américaine ont été détruits. En TPQ-37 dans la région du village de Karmazinovka en République populaire de Luhansk et en TPQ-50 dans la région de le village d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, trois véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Novoslovskoye et de Sofiyivka de la République populaire de Luhansk. Sept lance-roquettes multiples, Imar et Uragan, ont également été interceptés dans les zones des colonies de Sorovsovka dans la République populaire de Lougansk de Fedorovka dans la République populaire de Donetsk et de Vasilievka dans la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 372 avions, 200 hélicoptères, 2885 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, 7537 chars et autres véhicules blindés de combat, 983 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3841 pièces d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 8066 unités de véhicules militaires spéciaux.